En jeu. Merci. Vu qu'il est 10h15, c'est le moment des déclarations de députés. La députée d'Ottawa aura lieu, pourra continuer plus tard. Le député de Kingston et les îles, déclaration Merci. de député. Merci. Je veux tirer attention à Autrangini Combiné de la crise des opioïdes et du logement qui a lieu à Kingston en ce moment. Et qui est rendu encore pire par la pandémie et on a peu de défense contre la pandémie et on devrait avoir un centre de soins intégrés, même qu'il n'a pas beaucoup de ressources, donne de soutien essentiel pour les gens les plus vulnérables. On attend de, une annonce de financement du gouvernement pour, afin que ces gens puissent continuer un travail essentiel, leur travail essentiel. C'est un travail essentiel qui répond aux besoins des gens qui ont les besoins les plus complexes. Et des services d'urgence qui sont déjà peu. Je veux partager une partie d'une lettre d'un travailleur de réduction des méfaits qui travaille à ce centre, qui dit de mars à décembre 2021, euh, le tout c'est 20 par 100 000, en au-delà de, de la moyenne provinciale de 17. Ces chiffres démontrent qu'on a été ouvert 23 heures. Par jour, sept jours par semaine. Et sans ces centres, on aurait des décès de surdose qui exploseraient et qui seraient indiqués par tout euh, bureau de santé euh, publique. Donc, on a besoin de soutien, on n'a pas assez de financement. Il faut que la province appuie les gens les plus vulnérables et donne du financement permanent pour le centre de soins intégrés. Déclaration de député, le député de Mississauga-Malton. Merci. À chaque année, 35 000 euh, gens ont un arrêt cardiaque et beaucoup ne survivent pas dans les lieux publics et chez eux. Et donc, il faut avoir des défibrillateurs euh, et si le, on, les gens font la euh, ressuscitation cardiopulmonaire, les gens euh, survivraient à deux fois de plus. En 2002, un homme de 13 euh, aimé de sa famille euh, est décédé parce que son cœur a, a eu un arrêt. Et donc, il faut s'assurer que les gens ont un deuxième achat. Et donc, euh, sa famille a organisé euh, le réseau euh, Mikey Network euh, où on a mis des différents dans des écoles, dans des stations de police et aussi des stations Go. Et donc, en utilisant, le taux de survie augmente jusqu'à 50 En résultat, 47 vies ont été sauvées. Je remercie remercier à la gestion de, euh, de Mountain Go et de veiller au bien-être. J'aimerais aussi demander les remerciements. Uh, Mortienco et tout le réseau Mikey Network de leur contribution. Votre organisation exemplifie le vrai esprit de l'Ontario. Merci de sauver des vies. Pour apprendre davantage à mes collègues, ils peuvent aller www.mikeynetwork.com. Parce que quand les, le, le, le cœur s'arrête, il faut sauver des vies. Merci. Déclaration de député. Le député de Niagara Falls. Je prends la parole aujourd'hui avec une question pour la population de Niagara tout l'Ontario. Est-ce que la vie est plus abordable aujourd'hui qu'il y a quatre ans? On a entendu un gouvernement conservateur, nouvellement élu, faire des promesses quant à l'abordabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quatre ans, le gouvernement a dit qu'ils allaient réduire les tarifs d'électricité de 12 Ils ont augmenté de 5 Et Ce gouvernement a promis de réduire l'essence de 5 cents, euh, 10 cents par litre en Niagara Falls cette c'était plus d'un dollar cinquante. D'acheter une maison en Ontario en Niagara, c'est vraiment au-delà de la possibilité de la plupart des gens. Les maisons ont augmenté de 33%. Ça va coûter 100, ce qui coûtait 181, 381 000 dollars coûte maintenant 717 000 Le coût d'un appartement, d'une un, chambre à coucher est de 1 400, une augmentation de 17 Et ce gouvernement a réduit le contrôle des loyers. Les soins de garde d'enfants est, est plus de 2 000 par mois, mais ce gouvernement n'a pas signé une entente avec le fédéral. Les conservateurs refusent d'abroger le projet de loi 124 qui limite les salaires des infirmières et une augmentation de 1%. Mais vous savez, les conservateurs, ils prennent soin de ce qu'ils ont. Les sociétés multinationales, des milliardaires qui ont fait des profits euh, sans record, des compagnies comme Walmart, Amazon, Loblos, qui... Euh, quand il y a et aussi des gens des foyers de soins de longue durée où il y a des gens qui sont décédés. Dans cinq jours, on peut changer. Et dans une élection provinciale, on peut élire un gouvernement qui va prendre des décisions, qui vont rendre la vie plus abordable pour nous tous, pas seulement les amis riches du gouvernement conservateur. Merci. Déclaration de député. Le député de scarborough -Agincourt. Merci, Monsieur le Président. Le 13 novembre 2021, j'ai rejoint Mme Lesseuda de l'Association des services à Agincourt, AXA, directrice générale et personnel, à faire à une annonce de 369 000 600 pour des programmes des étudiants pour superviser les activités des élèves pendant l'année scolaire dans les communautés prioritaires de notre circonscription. Ça aide les enfants à rester actifs et engagés, améliorer leur rendement académique et donner des, des aptitudes de leadership et aider à des euh, les activités de, de loisirs, de sport, d'activités physiques et de bien-être personnel et aussi sécurité sur Internet. Les élèves de scarborough vont bénéficier de ce financement et cette annonce de financement pour les écoles de scarborough fait partie de l'investissement de notre gouvernement de 13 millions de dollars au programme d'école actives pour aider des organismes qui donnent des activités pour les enfants qui vivent dans des régions à grande priorité dans toute la province. Et cet accès qui a reçu ce financement re aide 45 familles pour que les enfants puissent avoir une bonne vie. Ça a été un pinonnier, en particulier pendant cette époque difficile. Le personnel était en avant-garde d'aider les familles qui ont le plus de besoins, les résidents, les aînés. Nous avons beaucoup de chance d'avoir. Et un organisme très dévoué pour rendre notre communauté un meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration de député de, député de Sudbury. Merci, M. le Président. Je veux parler de Jim Hobbs. C'est un métallo qui a travaillé dans une mine et qui a, il a aidé ses enfants à terminer l'école. Malheureusement, à Jim, comme 25 000 mineurs, et il a été obligé de respirer la poudre McIntyre. Et il était obligé, sinon, s'y Donc, avant, et on tournait la ventilation, et on avait des laminolum. Et euh, au mineurs on disait, respirez, ça va vous protéger. Le poudre, la poudre McIntyre, euh, qui a été utilisée en 1946, et on a prévenu que c'était mauvais. Et en dépit de cet avis, on a utilisé jusqu'aux années 1990. Et c'était utilisé avec la, la connaissance du gouvernement ontarien. Les seules études pour ces mineurs à trouvé, quand les mineurs étaient exposés, ils avaient des problèmes. En 2001. Jim a été dénoncé avec la maladie de Parkinson. Il est décédé euh, le 24 mai 2017, mais Jim n'était pas le seul mineur à qui on disait de respirer. Il est un de 25 000 mineurs qui étaient obligés de, de respirer cette poudre McIntyre. Et personne n'a officiellement reconnu ou demandé des excuses d'obliger les mineurs à respirer cette poudre. Beaucoup de mineurs âgés, anciens mineurs âgés meurent mais il faut donner une excuse à ce qu'on est déjà forcé de faire. Merci. Thank you. Merci. Déclaration de député, le, la députée du York Centre. D'abord, ah, il y a quelques mi minutes, j'ai vu la charte des droits et c'est pourquoi je veux le défendre. La charte canadienne est, est incroyable parce qu'elle en chasse nos droits et il protège le pluralisme du Canada, la diversité, la euh, liberté de choix. C'est pourquoi euh, la déclaration de situation d'urgence va à l'encontre de la charte. La charte dit que les gens ont le droit de se rassembler et, euh, et de poursuivre qu'ils obéissent à des lois. Et il, le Canada euh, fait la manchette partout et c'est pas reconnu. La déclaration d'urgence euh, n'est basée sur la réalité parce que la, la situation a été résolue. On peut euh, résoudre par la province. C'est l'ego de Justin Trudeau, la science, l'appui sur le mandat. Et on ne parle plus du virus. C'est une distraction de l'échec, des confinements, des mandats, etc., de la pandémie de santé mentale. Une distraction des deux, deux dernières années où c'était un problème pour la démocratie. Il faut s'opposer à cette déclaration. Merci. Déclaration de député. Le député de Brentford-Brent. Merci. Je suis vraiment euh, content d'annoncer que dans ma situation de Brentford-Verre, de calendre à mois on a pu annoncer que notre gouvernement ajoute 59 nouveaux lits et 69 remises à niveau à Harty Terrence à Place. Et on ajoute 83 nouveaux lits et 45 remises à niveau à Telford Place à Paris. En, en Ontario. Ça fait partie du gouvernement de 64 millions de dollars d'avoir 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée d'ici 2028 et 28 000 de, en remise à niveau partout dans la province. Le projet Archie Treasures Amount Press ajoute des lits en de remise à niveau avec des rénovations. Le foyer va avoir 146 lits après la rénovation. Hearty Terrace va continuer à offrir des services spécialisés et sera, fera partie d'un campus de soins et dans des services culturels à la communauté. Le projet à Paris, il aura un nouvel édifice pour le foyer. On donne 28 lits de soins de longue durée. Le foyer va continuer à avoir des partenariats volontaires pour des groupes de services sociaux, émotionnels, spirituels et physiques. La construction des deux foyers est censée commencer au printemps 2020. Il y a maintenant 226 nouveaux lits et 318 Peter, lits en remise à niveau dans ma circonscription, ce qui est des bonnes nouvelles pour mes concitoyens. Merci. Le député de Brampton-Nord. Merci. C'est un honneur de prendre la parole au nom des gens de Brampton Nord, de tout, tout l'Ontario, en fait, quand on continue à célébrer le mois de l'histoire des Noirs. J'étais très honoré d'être un invité à un des événements à Brampton, le concert euh, le 21e siècle, et je veux remercier le United Achievers Club et le chapitre du Congrès des femmes noires de Brampton. Et en particulier, je veux remercier Marjorie Taylor. On a manqué l'occasion d'être ensemble en personne à cause de la COVID, mais on s'est bien amusé. On a pris des récits, des Noirs, non seulement à Brampton, mais partout en Ontario et au Canada. Notre province, commençait. il y a beaucoup de gens noirs, de collectivités qui ont, font un bon travail de gens noirs. Et l'Ontario ne serait pas la province qu'elle est aujourd'hui sans un bon leadership euh, noir au niveau provincial et municipal. À toutes nos communautés noires, je veux savoir que le caucus noir dans l'opposition officielle, on vous voit, on vous entend, on va continuer à lutter pour la justice, pour l'éducation, les soins de santé, à la justice, on va regarder tout aspect de la vie politique par une perspective des gens noirs. Euh, le thème de cette année, c'est pour février et pour toujours. Donc, il faut célébrer euh, l'histoire des Noirs, non seulement ce mois-ci, mais tout, à chaque jour de l'année. Je veux parler de l'éléphant. Hein. Il y a encore de la, euh, du racisme anti contre les Noirs. Et je demande à tous les gens de me rejoindre, peu importe quelle couleur vous êtes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député, le député de Whitley. Merci. Il y a de bonnes nouvelles dans la, pour les résidents de la région de Durham. Vendredi dernier, on a annoncé qu'on restaure l'équité on réduit les coûts pour les conducteurs en enlevant les péages pour l'autoroute 412 et 418 qui commencent le 5 avril 2022. On a entendu la population de Durham et nous sommes d'accord que les péages sur l'autoroute 412 et 418 imposées par le gouvernement précédent était mauvaises et injuste. C'est pourquoi on enlève le péage pour que les gens et les entreprises puissent euh, avoir plus d'argent dans leur poche. Le gouvernement précédent a ciblé de façon injuste les conducteurs et les entreprises en imposant les péages sur les autoroutes 412 et 418, et ce qui n'était pas assez utilisé. Et les rues locales avaient beaucoup de circulation. C est, c est, donc, on a mis le fardeau sur les conducteurs et les familles de la région de Durham dans, et inclut ma circonscription de Wetby. En répondant à notre engagement d'enlever le péage, nous luttons contre l'engagement des routes et on a appuyé les familles qui travaillent dans la région de Durham. Merci. Merci. C'est la fin des déclarations des députés. J'aimerais informer la Chambre que les documents ont été déposés. Le monde du, le monde du marché de l'Ontario de 2021. Je demanderai maintenant aux pages de l'Assemblée, de s'assembler plutôt. C'est avec plaisir et honneur que je présente ce groupe de deux pages. De Bruce Gray-Owen Sound, Leah Elder, la de, Barry Innisfil, de la circonscription de Barry-Innisville, Pania Ganean. De la circonscription de Kitchener-Conestoga, Maverick Harris. De la circonscription d'Hamilton-Mountain, Dante Hillen. De la circonscription de Scarborough Sud-Ouest, Tanisha Hossein. De la circonscription de York Centre, Elia keren sagui De la circonscription de Lake luxor Julia Markson. De la circonscription de Waterloo, Zane McKinnon. De dufferin galdan Morgan Schultz. De la circonscription des sexes, Benjamin Selmy. De la circonscription de Willowdale, Owen Shen. De la circonscription des Topico Centre, Christiane Tanoidjaja. Et pour la circonscription de Richmond Hill, Lucia Way. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions orales, j'aimerais annoncer que la page Julia Markson de Topical Lecture est la capitaine des pages aujourd'hui. Aujourd'hui, en chambre, nous avons ses parents, sa mère, Alicia Markson, et son père, Joseph Markson. Bienvenue au Parlement, à l'Assemblée législative. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup.